Eh bien, salut tout le monde, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle série. Donc cette vidéo, ça va être la vidéo d'introduction à la série, donc vous expliquer ce que ce que c'est. Alors, dans cette série, qu'est-ce qu'on va faire Donc euh, déjà, je vais vous présenter sous plusieurs formes de vidéos la mise en place d'une pièce connectée. Donc une pièce connectée, c'est quoi Ça va être quelque chose qui va être géré, par exemple, par une interface, par un contrôle vocal, en l'occurrence, ici. On va faire de la programmation, donc, que ça soit sur Arduino... Et sur Android et on va aussi utiliser euh, le Google Assistant euh, qui nous permettra d'effectuer les commandes vocales pour activer ou désactiver certaines choses. On fera aussi un peu d'électronique donc qui nous permettra euh, de joindre nos relais etc... Enfin, ça vous verrez dans les prochaines vidéos. Donc, cette série sera composée de six vidéos donc la vidéo d'introduction que vous êtes en train de regarder, la vidéo de la développement de, du développement de l'interface Ensuite on aura donc le développement euh, de la carte Arduino ainsi que son shield internet donc, pour qu'elle soit connectée en réseau. On aura aussi la partie électronique du système à faire donc, qui sera aussi une vidéo à part. On aura ensuite la mise en place du système, donc la liaison entre la partie électronique, euh, le développement de l'interface et de la carte Arduino et aussi euh, donc, du Google Assistant qui sera lié avec. Et la dernière vidéo, donc la présentation du final du projet. Et il y aura sûrement aussi le source code de l'application Android et le source code de l'application Arduino, fin du programme Arduino. Voilà. Mais écoutez, sur ce, moi je vous dis à mercredi, donc pour la première vidéo sur le développement de l'interface. Allez, salut. Gonna pop some tags. got